rapidement, pour nous encourager, dans Jacques 1, au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous -mêmes, vous-même par de faux raisonnements. » et Beaucoup de chrétiens disent qu'on veut vivre le réveil, euh, le réveil, le réveil. En fait, le, en vérité, le réveil, c'est que quoi en vérité le réveil C'est la prise de conscience, c'est que les âmes prennent conscience qu'ils sont dans le péché, qu'ils sont sur le chemin de l'enfer et qu'ils retournent au Seigneur en vérité. Et pour que les âmes soient touchées et sauvées, en vérité, l'Église que nous sommes, nous devons mettre en pratique la parole et ne pas nous borner à l'écouter, nous borner à la, à la lire seulement et ne pas la mettre en pratique. Vous voyez, parce qu'en vérité, ça ne portera pas de fruit. Vous voyez, la parole nous dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes, pensant qu'en allant à l'église tous les dimanches, pensant qu'en prêchant la parole sans la vivre, ben, en fait, en vérité, que, que, en fait, que ça apportera du fruit. Les âmes seront sauvées si nous-mêmes, on met la parole en pratique et à travers la parole que nous vivons, eh bien, le Seigneur, le Saint-Esprit va toucher les âmes et seront sauvées et délivrées. Donc le réveil en vérité, c'est quoi C'est vivre la parole du Seigneur afin que ça puisse aussi réveiller d'autres personnes. On doit être nous-mêmes nous réveillés pour que d'autres soient réveillés aussi mes amis et puissent être délivrés et se convertissent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil c'est quoi En vérité, c'est la conversion des âmes le retour aux âmes, vers le Seigneur, vers Yeshua de Nazareth, Alléluia. En tout cas, si tu veux te baptiser, tu peux aller voir un frère ou une sœur comme on a souvent partagé parce que dans Jacques 2, Jean, Jean 4, verset 2, la parole nous dit que ce sont les disciples qui baptisaient, euh, baptisaient c'est pas Jésus-Christ Jésus lui-même. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut un pasteur pour baptiser, un prophète, un apôtre, un docteur pour baptiser, alors que ce sont les disciples qui baptisaient seulement mes amis. C'est écrit dans la parole, dans Jacques 4, verset 2, donc si tu es chrétien, tu peux aussi baptiser ton, ton frère ou ta soeur, baptiser quelqu'un qui se convertit baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et non au nom d'une religion, non au nom d'un système, non au nom d'une religion quelconque. C'est au nom de, de Jésus-Christ que Pierre a baptisé. C'est au nom de Jésus que les apôtres ont baptisé et non au, non au nom d'un système religieux. Donc frères et sœurs, levons-nous pour la vérité. Levons-nous, mettons en pratique la parole du Seigneur parce qu'il va délivrer des âmes. Il va restaurer des âmes. Il va nous restaurer. Il va délivrer. Donc levons-nous et mettons en pratique la parole. Alléluia. À bientôt. Je te baptise au nom <rire> de Jésus. la gloire. Amen. Ah, je suis content. Alléluia. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Donc nous sommes en présence de notre frère Nicolas. Bonjour. Voilà. Et euh, je tenais à remercier le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je veux jouer quelques petits trucs. Voilà. Pour le glorifier, quelques petites notes pour le glorifier. Père. Merci Père. Oh merci Père. Pour les âmes, papa, que tu touches. Les âmes que tu aimes. Donc, euh, on voulait euh, prendre le témoignage de notre frère Nicolas. C'est vraiment très édifiant, très encourageant. Alors que c'est un frère que, voilà, que j'ai connu en 2013, ça fait déjà 9 ans. Voilà, On lui avait euh, annoncé la parole et euh, il était adventiste. Et du coup, je vais le laisser un peu témoigner euh, voilà, rapidement un peu euh, voilà, le processus, tout ça. Et euh, c'est très encourageant. Voilà. Mon frère Alain Nicolas et donc, euh, bah, Moi, j'étais dans une famille euh, à dentiste. Euh, Donc La première fois que je suis rentré donc, à l'église, je devais avoir 12 ans, 13 ans. et euh, bah, J'ai tout de suite été touché en fait par rapport à... Moi, bah, J'ai commencé à lire la Bible et j'ai été touché. Et euh, j'ai vraiment vu un, un, un changement instantané. Et vraiment, bah, là, je, je, je sais aujourd'hui que j'étais converti, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et bah, j'ai voulu, bah, du coup, euh, automatiquement, en fait, c'était bah, logique de me baptiser. Euh, j'étais vraiment très très zélé par rapport à ça. Et quand en gros j'ai demandé le baptême, ben, on, je ne voyais pas en fait, au, au, donc, en fait dans, dans leurs yeux, de, ben, un, un empressement, c'est comme si que euh, euh, c'est comme si que, en gros ben, c'était pas urgent. Euh, Ils ne il voulaient pas forcément me, me, me baptiser. Ils il, il, il, il remettaient ça à demain. Et moi au final, j'insistais. Je, je, je pense que je me rappelle même pendant au moins de deux ans, ben, j'étais vraiment là à insister. Ils m'ont même dit qu'ils qu voyaient que que, que que je suis zélé, que, que c'est bien. Mais, mais que là, il n'y a pas de place, ou en gros, il fallait attendre, etc. Au fil du temps, ben, voilà, en fait, ben, je, je me suis découragé, puis il y a eu plein de choses qui sont, fait, qui sont passées dans ma vie qui ont fait que ben, j'étais moins intéressé, et je suis devenu plutôt religieux. que j'allais à l'église, ben, juste parce que ben, j'étais habitué, et que ma famille a, donc, y allait. Et le Seigneur, en gros, c'est là où j'ai vu qu'il a commencé à travailler quand je me suis éloigné. Moi, j'ai souvent cette image un peu de jeunesse, en fait, qui... En fait, eh ben, Lorsque ben, lui-même en fait, change de, de, de direction, hein, ben, l'Éternel va comme le poursuivre, en fait, pour qu'il puisse eh ben, retourner en fait, dans, dans, dans la direction de Dieu. Et moi, je voyais vraiment ça dans ma vie parce qu'à en fait, ce moment-là, eh ben, le Seigneur a permis que ben, un de mes cousins puisse sortir de l'adventisme. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai rencontré euh, ben, Hervé, là, et puis on, on a commencé, eh ben, je rappelle, à discuter un peu de ça. J'étais attaché à l'adventisme, et je, et je prenais toutes sortes d'excuses en fait pour pouvoir en fait, eh ben, euh, prouver que eh ben, l'adventisme était euh, ben, la, la religion de Dieu et que le reste eh ben, était dans, dans le faux donc euh, j'ai euh, ben, en fait, eh ben, longtemps discuté mais au final il y avait quand même des paroles qui me, qui me touchaient et ce qui me touchait le plus c'est pas en fait, ton, le, le, le discours mais c'était vraiment le, le fruit de l'esprit au final parce que je voyais au final qu'il y avait vraiment une vie derrière en fait leurs paroles même. Je, je sentais que c'était pas comme en gros ben, ceux, ceux de mon assemblée qui vont dire qu'ils aiment, mais, mais, mais, on, mais on sent qu'ils le disent que de bouche. Alors que là, je sentais que en fait, eh ben, qu'ils qu me met vraiment de cœur en fait. Et je voyais vraiment qu'il qu y avait une vie en fait. Vraiment, il y avait quelque chose qui dépassait les mots. En fait. C'est vraiment en fait le sens ben, de, de, de quelqu'un qui est consacré réellement. En fait. et, et ben je voyais ça, ça me, ça me touchait. Donc c'est pour ça que des fois je revenais de temps en temps, mais je n'étais pas trop trop d'accord. Mais, mais au final, aujourd'hui, je sais que j'étais attaché que j'avais peur de, de, de, de, de quitter ma, ma religion pour euh, ben, pour l'inconnu et le Seigneur en gros ben, a, a déployé donc euh, euh, en fait j envie de dire tout, sa, tout son zèle tout son amour pour me ramener euh, vraiment c'est là où je, je comprends vraiment le sens de quand, quand il dit que, que en fait pour une brebis en fait eh ben, il va la chercher dans, dans, dans le trou en laissant les 99 juste et c'est vraiment en fait euh, ben, j'ai vu ça dans ma vie au final et ben le Seigneur a permis que, que je puisse faire donc, un stage euh, donc j'étais à l'école, j'ai fait un stage et j'ai rencontré un frère euh, euh, voilà, qui était un peu dans cette même pensée. Euh, C'est-à-dire dans le sens euh, que, de, que les, les dénominations c'est pas trop le plan de Dieu, que, que c'est pas ça l'église. Il m'a un peu parlé de la, de la liberté de l'esprit, etc. Et comment dans les, dans les bâtiments justement ben c'était trop euh, dirigé par l'homme. Euh, voilà, il m'a en fait parlé de, de, du sabbat, etc., etc. Il faut comprendre que, ben, quand il était, que, le, que le sabbat c'était en Jésus. Quoi. Et euh, toutes ces choses-là, au final, à un moment donné, j'ai accepté en fait, eh ben, de, de, de, de me détacher de, de cette doctrine, en fait. C'est-à-dire que mon cœur, en fait, eh ben, euh, je, me suis, je me suis laissé gagner par Dieu, en fait, tout simplement. Et j'ai délaissé, ben, du coup, euh, euh, ben, cette, cette fois-là, et j'ai persévéré donc, avec ces frères-là. Et voilà, je tenir par rapport à ça. Et c'est vrai que, ben, ensuite, voilà, j'avais je, je, en gros le souhait... De, de me baptiser, parce que finalement le Seigneur a permis que je puisse repenser à mon baptême. Et, euh, et, et du coup, en fait, euh, euh, donc en gros, j'ai repensé à mon baptême. Je, je me suis rappelé que ce moment, Kervé, bah, bah, bah, voilà, il, il était <rire> énormément zélé que je savais qu'en gros, qu en quelques jours, en même en quelques instants, en gros, que je me faire baptiser. Et, et, et je savais très bien que, que, que, que dans les assemblées, malheureusement, bah, on pouvait attendre six mois, huit mois. Quoi, donc, et, et moi je trouve pense... ça m'a ça tristé parce que ben, je me suis dit que au retour de Jésus il y aura plein d'âmes qui, qui auraient voulu se baptiser et qui vont être en gros ben, bloquées dans des euh, dans j'ai envie de dire euh, euh, en fait, dans, dans, en fait à, à cause de la religion ben, ils vont être bloqués dans, dans des doctrines en fait où on va dire qu'il faut euh, te préparer au baptême alors que en fait c'est une urgence le baptême il n'y a, a pas cette urgence dans dans, dans les esprits quoi donc euh, ça m'attriste triste un petit peu et bon, en tout cas voilà moi, moi j'ai envie en tout cas que par rapport au baptême enfin j'ai envie que ce témoignage aussi encourage ben, ben, les, ben, les hommes à vraiment ben, être conscient en fait dans, que, que le baptême en fait, c'est une urgence ah, oui. c'est pas et qu'on peut pas jouer avec son salut on peut pas en fait même à, à attendre une journée de plus quoi c'est vraiment il faut se donner <rire> vraiment se donner parce que en fait, à la fin en fait ben, en fait voilà, c'est des hommes qui vont aller en enfer quoi, alors qu'ils auraient voulu se baptiser quoi. et c'est pour ça que fait, ça, ça, je trouve que c'est vraiment en fait malheureusement ben, une des âmes en fait du, diable en fait. Que, au final, il, il endort les consciences, il, il a, il a euh, mis des, des petites églises entre guillemets, et euh, l'homme dirige ça. cest le seul, ça, des entreprises. Et au final, aujourd'hui, ben bah, en fait, on va décider à ta place si tu es prêt ou pas. Alors que bah, Philippe n'a pas en fait bah, décidé en fait. L'Éthiopien en fait, il a décidé qu'il était prêt au moment où il a entendu l'Évangile, il a été touché, il a voulu baptiser. Et c'est pas en fait, moi je peux pas décider à la place de quelqu'un en fait s'il doit se c'est c'est c'est c'est rond c'est j'ai de la compassion pour ces hommes-là parce que même si ben, ils sont dans, dans les garments, ben, faut, faut prier pour eux quoi. mais c'est vrai que faut je trouve que c'est vraiment en fait en tout cas le, enfin, le sujet c'est vraiment il faut vraiment prier en fait pour pour ces âmes là il faut aussi avoir conscience comme je disais de, de son métier quoi. donc c'est un peu ça vraiment pour, pour être court ouais. mais voilà c'est c'est ce que tout cas j'avais le cœur de partager ouais, donc voilà tout est dit hein. on va pas forcément encore mais... Dessus. Je pense que ce témoignage, il y a tout dedans. Et euh, je bénis le Seigneur pour euh, la vie de Nicolas. C'est très encourageant. Il y a deux semaines, euh, enfin voilà, bref. En tout cas, gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est fidèle, il est vivant. Donc euh, quand les âmes décident voilà, de donner leur vie au Seigneur, de se toucher par la parole du Seigneur, il faut les baptiser. Il faut qu'on arrête de leur faire faire des cours de 10 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans de cours de baptême. C'est écrit où dans la Bible donc à travers ce témoignage, que tous ceux qui entendent ce témoignage réclamez votre baptême. Si on ne veut pas vous le donner, prenez votre, vos jambes à vos coups, quittez ces endroits où on vous retient captif Et on vous dit, voilà, ouais, tu pas prêt, tout ça, mon ami, il pas écrit dans la parole. Philippe a été touché, euh, le dernier qui ne pas été touché, Philippe l'a baptisé tout de suite. Pierre a prêché la parole, 3000 lames se sont converties tout de suite, sans faire de cours de baptême. Donc euh, si on vous dit qu'il faut faire des cours de baptême, il faut partir de là, mes frères et sœurs il faut quitter ces choses, voilà, tous ces systèmes, toutes ces doctrines parce que la parole nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume et mon frère Nicolas est un, il est violent il a quitté euh, l'adventisme, la religion, le repos est dans le seigneur c'est le maître du sabbat donc en fait quel jour de repos on va prendre un samedi quelque part, caché quelque part comme un hypocrite et après dimanche, lundi, mardi on fume la cigarette, on va coucher avec les femmes, on ment, on triche, on fornique alors que en fait c'est pas un jour d'une semaine qui va te sauver c'est le Seigneur. La parole dit que nous, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Voilà ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus. Ce n'est pas un jour spécial. Nous sommes dans le repos du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, on doit vivre le Seigneur, vivre sa parole, se consacrer au Seigneur. Et voilà, et vivre dans la sainteté, la vérité, la repentance quotidienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. A bientôt frères et sœurs. Voilà.